Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire des chapatis. Le chapati est un pain indien fait avec de la farine de blé dur à ta. Il constitue l'un des pains de tous les jours par excellence en Inde. Il s'agit d'un pain traditionnel plat et souple, d'environ 6 pouces de diamètre, façonné à partir d'une pâte crue, semi-ferme, sans agent levant. C'est donc un pain azim composé de farine de blé dur, d'eau et de ghee ou d'huile. Son poids varie entre 55 g et 85 g. Des taches d'un brun pâle se trouvent sur le chapati. Ce pain est également désigné sous les vocables routi et folka. Les chapati se conservent environ 4 jours à la température ambiante dans un sac en plastique. Pour les réchauffer, il suffit de les placer dans un sac de papier brun de bien humidifier l'extérieur du sac et de le placer au four à 325 degrés. On le laisse ainsi 5 minutes. La farine de blé dur Atta se trouve dans les épiceries indiennes ainsi que chez Loblaws dans la section euh, ethnique. Il s'agit ici d'une recette de base. On peut y ajouter des épices comme de la coriandre moulue, du cumin moulu, des feuilles de fenugrec séchées, du garam masala, de la poudre de chili ou de la poudre de mangue. On peut aussi remplacer un tiers de tasse de farine de blé dur par une farine non panifiable, comme la farine de pois chiche ou de la farine de lentilles. J'ai dans mon bol deux tasses de farine de blé dur à tas, une demi-cuillère à thé de sel et deux cuillères à soupe d'huile. Dans mon pot, j'ai trois quarts de tasse d'eau tiède pour le fraisage. Dans une assiette creuse, je vais mettre un tiers de tasse de farine blé dur pour le façonnage. Sur mon plan de travail, j'ai aussi un contenant hermétique rond tapissé d'un essuie-tout. C'est un contenant fait spécialement pour les pains indiens. Vous pouvez utiliser n'importe quel contenant muni d'un couvercle. La cuisson des chapatis se fait en deux étapes. La première étape se fait sur une tava, qui est une poêle euh, à crêpes antiadhésive, et la deuxième sur une grille. Alors, c'est parti, on commence. Alors, comme vous voyez, le sel ici, et l'huile ici, et la farine de blé dur. Alors, on va commencer à mélanger le sel et la farine, tout simplement, au début, tout simplement. Et on va incorporer l'huile pour faire un peu comme euh, des grumeaux. Et ensuite, on ajoute euh, l'eau tranquillement. On en ajoute comme la moitié au début. Puis, une fois qu'on en manque, on en rajoute. La quantité d'eau est variable selon le degré d'absorption de la farine. Le degré d'absorption dépend de plusieurs choses, mais principalement de la façon dont la farine a été entreposée. En passant, j'ai toujours une petite réserve d'eau au kozou. Donc ici, j'ai une réserve qui est euh, à peu près un quart de tasse. C'est juste au cas où, où euh, il faudrait plus d'eau. Si vous avez fait l'erreur, comme je viens de faire, d'ajouter trop d'eau, on peut toujours ajouter un peu plus de farine pour combler. Mais normalement, j'aurais dû faire en sorte d'ajuster au fur et à mesure la quantité d'eau. Excusez-moi. On va rajouter encore un petit peu plus. C'est bien que ça arrive pendant ce vidéo aussi, donc vous verrez comment faire pour rattraper une pâte. La pas faut qu'elle soit ferme, mais euh, malléable. Encore un petit peu. Ça sent bien très bien. Encore un petit peu. faut qu'elle soit à peine un peu collante. Non, elle est très bien, elle s'en est très bien. Donc, on va la transférer sur le plan de travail. Je vais nettoyer les mains et on va la pétrir un peu. Normalement, c'est 5 minutes de pétrissage, mais en faisant le pétrissage en deux parties, euh, ça réduit considérablement. Donc, je vais le faire en premier, une fois, une minute, une minute et demie. Et ensuite, je vais faire euh, un deuxième pétrissage après euh, le repos de la pâte. Alors, je l'ai mis en boule. Désolé, j'ai manqué mon, la partie du film. Donc, on y met un peu d'huile, tout simplement pour éviter qu'elle dessèche. Et ensuite... On va mettre un linge euh, humidifié, tout simplement. Et on laisse reposer 15 minutes. On se voit dans 15 minutes. Il reste encore 3 minutes, mais je voulais parler de euh, la façon de posséder pour les Indiens. Alors ici, j'ai un petit rouleau de, euh, à pâte, comparativement au rouleau à pâte normal. Le petit rouleau a un avantage, on, on appelle ça en passant un belan. Euh, le belan a un avantage parce qu'il est très petit, alors on roule comme ça et en même temps on fait un cercle comme ça. Donc on fait vraiment deux mouvements en même temps, ce qui permet d'avoir des pains bien ronds. Le 15 minutes est terminé, donc on va prendre la pâte et on la remet ici et on continue de façonner. La pâte est très belle. En Inde, on n'utilise pas un coupe-pâte. On coupe la pâte nous-mêmes. Donc c'est en 6. Donc je coupe en deux. Et ici, on va couper en 3. On roule. Bien comme il faut, on aplatit et on le met dans le saladier. L'odeur de cette farine-là est très différente d'une farine euh, ordinaire qu'on connaît. C'est vraiment une odeur très agréable. On en laisse une ici, les autres on les recouvre. Donc, on prend la galette, on la trempe dedans et on roule comme ça. C'est très différent. On commence à coller, on la retrempe dedans et on continue. Quand on fait des pains indiens, on ne fait pas comme on fait des tartes ici, on fait comme ça. Quand on fait des tartes, on fait ça aussi, comme ça, comme ça. Il ouais. faut toujours faire comme ça, changer. On les suit comme ça et on s'en va direction Tava. On les met dessus. à se faire des petites bulles on voit des petites bulles donc on laisse faire pour l'instant donc on la tourne de côté on ouvre j'ai ici une grille je vais vous la montrer okay. J'ai ici une grille donc, on la déplace sur la grille. Très chaud. Les pinces que j'ai ici, ce sont des pinces adaptatives. Les extrémités, seront sont euh, très plates. Vous voyez, il commence à gonfler. On est de l'autre côté. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des petites taches un peu brunes euh, plus foncées que ça. Encore. Ça s'en vient. Je préfère les retourner régulièrement que d'avoir euh, quelque chose qui euh, va brûler. Et dès que c'est cuit, je transfère dans le plat ici et je mets le couvert. Je baisse le feu tout de suite et je mets le couvercle. dedans ici, on la roule, on la platine un peu, on la met ici. Il y a plusieurs façons de faire pour l'obtenir ronde. Si vous n'êtes pas capable de faire le mouvement comme ça en même temps, vous pouvez toujours faire un mouvement comme ça, la tourner de un dixième de tour, continuer, la tourner encore un petit peu, continuer, la tourner, continuer. La tournée, continuer. La tournée, continuer. Et là, vous allez avoir un chapati très uniforme. Le, le chapati, c'est à peu près 6 pouces. Donc, j'ai à peu près ici 6 pouces. Donc, il est prêt. Donc, on va le faire cuire. On aussi faire cuire le chapati entièrement sur la tava, qui est ici la poêle à crêpe indienne. Vous pouvez utiliser une poêle à crêpe ordinaire. Donc on peut le faire juste là-dessus, mais ça devient euh, moins beau. Vous allez voir, je vais le faire. Fait ça pour faire déplacer l'air pour le faire donc lui il est prêt c'est un peu cuit mais c'est pas grave on le trempe dedans lui est un petit peu plus haut donc on va le tremper deux fois Donc, je le fais cuire pendant que j'en fais une autre. Donc, le temps qu'il cuise, je vais pouvoir au moins le commencer. laisse là, parce que là, il faut aller s'occuper du chapatier. On tourne, voilà. On ouvre le feu au maximum ici. Vous pouvez remplacer cette grille-là par euh, une grille de refroidissement, par exemple. d'autres vont peu gonfler c'est pas important ça va donner la même chose ils vont se défaire les deux de toute façon et normalement s'il si y a euh, il gonfle pas beaucoup c'est parce qu'il y a une fuite d'air à l'intérieur et bien beau on est prêt à mettre l'autre Vraiment attendre de voir des bulles qui, les, qui se forment donc comme on en voit quelques unes on peut le tourner et on le met maintenant sur l'eau grille C'est très chaud, il hein? faut faire attention, faut pas se maintenir près. On continue. La technique est pas simple de cette façon-là. Je trouve que celle où on déplace comme ça est plus facile pour obtenir quelque chose de rond. Mais lui, j'ai fait plus gros. Alors, je vais le mettre tout de suite dessus et on en commence un autre. C'est le dernier. s'occuper du chapatique. Les bulles apparaissent, donc on le tourne. On le déplace. Si. si vous les aimez plus brûlés vous les laissez plus longtemps cuire si vous les aimez moins brûlés vous les enlevez. je vais le faire à la méthode de degré où on le tourne régulièrement deux Comment commence à, à coller il est assez rond donc on le met sur le tabac. C'est le tel dernier. Les bulles commencent. On le tourne. Ah, je viens de faire un trou. Ici, donc systématiquement, il ne lèvera pas à partir de cet endroit-là. Je ferme un peu le feu de la tabac et je transfère le pain ici. Et il est, je suis surpris. Alors, pour les personnes qui aiment ça moins cuit, c'est comme ça qu'on on fait. Alors, dernier petit conseil à la fin vous voyez la vapeur, vous mettez le papier essuie-tout. Donc, vous, il y en a un en, en dessous, il y en a un par-dessus. Donc, les chapatis vont dégager de la vapeur. La vapeur, le reçuage dans un milieu fermé va faire en sorte que les chapatis vont rester moelleux et souples. Alors, j'espère que cette recette vous a plu. À la prochaine!